Le Molki est un jeu d'adresse inspiré d'un jeu traditionnel finlandais, le Kika. Les quilles sont positionnées les unes à côté des autres, suivant un schéma précis. La première ligne est constituée de la 1 et de la 2. La seconde ligne de la 3, la 10 et la 4. La troisième ligne de la 5, la 11, la 12 et la 6. La quatrième ligne de la 7, la 9 et la 8. À son tour, le joueur lance le bâton sur les quilles. Le décompte est différent suivant le nombre de quilles à terre. S'il en fait tomber une seule, il gagne autant de points que le nombre indiqué sur la quille. S'il en fait tomber plusieurs, il gagne autant de points que le nombre de quilles qui sont tombées. Les quilles sont ensuite remises debout et le tour passe au joueur suivant. Si un joueur ne fait tomber aucune quille trois fois d'affilée, il est éliminé. Le premier joueur à atteindre 50 points gagne la partie. Mais attention si un joueur dépasse 50, il retombe immédiatement à 25.